Bienvenue dans cette vidéo consacrée au module réacteur de LibreOffice. Nous allons voir comment synchroniser le navigateur avec la position dans un document comportant des titres. Rappelons tout d'abord que le navigateur répertorie tous les objets contenus dans un document par catégorie. Titres, tableaux, cadres de texte, images, etc. Comme son nom l'indique, il permet de naviguer, c'est-à-dire d'afficher ou sélectionner directement un objet. Le navigateur permet bien d'autres choses, mais nous allons illustrer la navigation dans les titres. Vous pouvez activer le navigateur par le menu affichage, navigateur, ou bien par le raccourci clavier, F5, ou par la barre d'outils standard. Avec le jeu d'icône Galaxy, il est représenté par une boussole. Le navigateur s'ouvre par défaut sur la catégorie des titres. Les autres catégories sont listées en dessous. Les titres affichés ici sont des paragraphes pour lesquels un niveau de plan a été défini. Niveau 1, niveau 2, niveau 3, etc. LibreOffice permet de gérer par défaut 10 niveaux de plans qui sont prédéfinis pour les styles de paragraphe titre 1 à titre 10. Il est donc particulièrement conseillé d'utiliser ces styles. Pour accéder rapidement à un chapitre du document, eh double-cliquez simplement sur le titre correspondant dans le navigateur. Autre exemple... Cette synchronisation navigateur-document est bien connue Voyons maintenant comment obtenir l'effet inverse c'est-à-dire comment répercuter dans le navigateur le déplacement du curseur dans le document Utilisons par exemple l'ascenseur pour faire défiler le document puis cliquons pour positionner le curseur nous constatons que le navigateur n'a pas été synchronisé, le titre sélectionné est le dernier sur lequel nous avions cliqué. Pour disposer de la double synchronisation, c'est-à-dire la synchronisation depuis le navigateur dans le document et l'inverse, sélectionné dans le document et répercuté dans le navigateur, eh bien nous allons changer simplement le mode d'affichage du navigateur en cliquant sur le bouton affichage du contenu nous constatons que la synchronisation est automatique par exemple un autre déplacement pour le vérifier voilà, à partir du numérage rapide Recliquez sur l'outil affichage du contenu permettra de retrouver le fonctionnement initial du navigateur. Ce bouton, affichage du contenu, permet de limiter l'affichage dans le navigateur au type d'objet sélectionné. Par exemple, que les titres, ou bien, par exemple, que les index, que les cadres de texte, et donc, pour les titres, il permet en outre la double synchronisation puisqu'il permet de se positionner directement depuis le navigateur dans le document et à l'inverse, depuis le document, mettre à jour le navigateur.